Dans cette vidéo, je m'entraîne à l'écrit, alors euh, je propose plusieurs activités ici, à l'écrit cette fois. Je souligne le sujet des verbes en verre, et je complète les phrases avec les sujets proposés. Et enfin, j'encadre le sujet des verbes en vert avec qui. Mes chers élèves de CM1, quatrième et primaire, bonjour. Vous êtes bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Cette fois, c'est mon cahier de grammaire et de communication. Prenez s'il vous plaît ce cahier. Elle est vraiment intéressante pour vous. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Je m'entraîne à l'écrit, souligne le sujet du verbe en vert. Nous travaillons sans relâche c'est le verbe, et fois le sujet. Nous travaillons. Alors, il nous demande de souligner en vert. Pas le verre Alors chaque soir, euh, le soleil se couche derrière la mosquée. Alors le soleil. Mes amis et mes cousins sont invités à la fête. Mes amis et mes cousins. Alors je séligne le sujet du verbe en vert. Au dessus de ma tête, les mouettes des filles devant les mouettes. Mes amis et mes cousins sont invités à la fête. Alors mes amis et mes cousins. Au-dessus de ma tête, les mouettes défilent au vent, les mouettes. Notre travaillons sans relâche, nous, chaque soir, le soleil se couche derrière la mosquée, ce de soleil. Alors, on a nous, le soleil, mes amis, mes voisins, les mouettes, ce sont des sujets. Complète les phrases avec le sujet proposé. On a nous, les lions de l'atlas, salman, nous, tu. Sont en voie de la disparition, prenant le bus pour aller au collège. Était très jeune à cette époque, avait changé de voiture, ne se trompe jamais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va écrire ici Les lions de l'Atlas. Les lions, etc. Les lions de l'Atlas. Prenons oh le bus pour aller au collège. Pour, pour le collège nous. Alors, était très jeune à cette époque. Hum. On dit tu étais. Avez changé de voiture. Euh, vous. Vous avez changé de voiture. Ne se trompe jamais, c'est sale bas. Alors on cadre le sujet des verbes et en verbe par c'est qui On dit euh, c'est les cuisiniers. Ah, c'est le cuisiniers qui prépare un repas pour 20 personnes. Le matin, le facteur dispose de courrier dans la boîte aux lettres. Alors le matin, c'est le facteur... On dit c'est le facteur. Alors le matin le facteur dispose le courrier dans la boîte aux lettres. On dit c'est le facteur qui qui dépose le courrier dans la boîte aux lettres. Nous ne savons pas où aller. On dit euh, ce sont nous qui nous ne savons pas. Alors ce sont nous qui ne savons pas où nous allons. Ce sont nous qui ne savons pas où aller. Alors voici donc les activités à l'écrit. Cette fois, vous pouvez noter s'il vous plaît sur vos cahiers de mon cahier de grammaire de communication euh, rendez-vous donc, rendez donc pour les autres activités de s'entraîner à l'écrit dans la vidéo prochaine mmh. Mmh.